Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap. Cette semaine au menu, une comédie noire, de l'animation, la CW qui se lâche sur le tampon des renouvellements et bien plus encore. Netflix a commandé une saison de 10 épisodes pour Dead to Me, une comédie noire par la scénariste Liz Feldman, qui a travaillé sur Two Rock Girls, Gloria Sanchez-Proz de Will Ferrell et Adam McKay. Écrit par Feldman, Dead to Me parle d'une amitié puissante qui s'épanouit entre une veuve un peu coincée et un esprit libre possédant un secret choquant. Netflix continue son avancée vers l'animation adulte avec Paradise PD. Le service de streaming a commandé 10 épisodes pour la nouvelle comédie animée pour adultes des créateurs de Brickleberry, Waco Ogwin et Roger Black. Créé par Hogan et Black Paradise PD se déroule dans le département de police d'une petite ville. Ce sont de mauvais flics, pas des mauvais flics un peu fous, pas des mauvais flics cool, mais des mauvais flics juste très mauvais. La série sera diffusée en début d'année prochaine. Pour son prochain projet, YouGlory s'attaque à un classique américain, l'ancien de House a été casté dans l'adaptation du roman de Joseph Heller par George Clooney, Catch 22. Il incarnera le Major Coverley, un cadre supérieur passionné de jazz qui marche au rythme de son propre tambour. L'histoire suit le capitaine Yossarian, joué par Christopher Abbott, et plusieurs autres membres de la 256e escadrille fictive basée sur l'île italienne de Pianosa pendant la seconde guerre mondiale. Ils se retrouvent dans une situation impossible car l'armée exige plus de missions pour remplir leurs exigences. De et tout choix qu'ils font pour maintenir leur santé mentale coûte cher. La série limitée en 6 parties sera produite par George Clooney et Grant Heslov pour Yulu. En plus de produire, Clooney jouera également le colonel Cathcart et réalisera de multiples épisodes. Ellen Keras, qui a déjà réalisé des épisodes de Légion et aux arcs, interviendra également pour réaliser deux épisodes. Catch 22 marquera la deuxième collaboration de Laurie avec Yulu après avoir joué dans Chance. La série a été récemment annulée au terme de sa seconde saison. Siren est renouvelé pour une seconde saison par Freeform, alors que la première saison vient juste de commencer sa diffusion. Chicago PD est renouvelé pour une sixième saison par NBC. La nouvelle arrive après que le showrunner Rick Higgs a signé un nouveau contrat de deux ans avec la chaîne. Killing Eve est renouvelé pour une seconde saison par BBC America. Elle sera diffusée début 2019. Billions est renouvelé pour une quatrième saison par Showtime, et selon des sources proches de la série, ça bosserait déjà pour une potentielle saison 5. Chicago Med est renouvelé pour une quatrième saison par NBC, et il n'est pas prévu que ce soit la dernière. H vs Evil Dead est renouvelé pour une quatrième saison par Stars, elle sera diffusée début 2019. The Terror est renouvelé pour une seconde saison par AMC, il s'agit d'une série anthologique mais nous ne savons pas encore vers quel scénario se destine la saison 2. Enfin, la CW fait un prix gros et renouvelle d'un coup Arrow pour une saison 7, Crazy Ex-Girlfriend pour une quatrième et dernière saison, The Flash pour une cinquième saison et Dynasty pour une seconde saison. Il ne reste plus que The hundred et iZombie en attente de jugement. Everything Sucks est annulé par Netflix et ne connaîtra pas de seconde saison. Le service de streaming a fait marche arrière car, rappelons-le, Netflix commande quasiment automatiquement deux saisons pour chaque série originale. Shades of Blue est annulé par NBC au terme de sa troisième saison, alors que tout le monde avait déjà oublié l'existence de cette série. Le récap s'est terminé pour cette semaine, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actualités. En attendant, tu peux poser ton pouce, t'abonner et retrouver plus d'infos sur le On se quitte en musique, bisous bisous